Bon salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des bougies Les bougies, quelque chose qui est quand même quelque chose d'hyper important euh, On n'en parle pas souvent, parce que bon, en même temps il n'y a pas foule de choses à dire Mais bon, à l'origine donc les bougies c'était en cire d'abeille, ce genre de choses Après on est plus sur d'autres types de cire et autres Donc on a des choses un petit peu plus dans le style des chandelles qui durent quelques heures des bougies un petit peu plus mastoc qui comme celle là dure environ 70 heures donc comme vous la, comme vous le voyez elle n'est pas allumée encore mais je me suis dit que on va faire un petit avis de test sur les bougies à savoir si ça peut être utile euh, bon, c'est sûr que c'est utile pour de l'éclairage mais en général quand on a de l'allumage avec des bougies comme ça on a une donc de ce que j'ai pu tester environ 6 heures d'éclairage c'est l'équivalent des bougies unitaires, vous savez, les petites bougies euh, réchauffe-plats, de ce que j'en ai vu, elles durent à peu près 6 heures également. Sauf que là, sur celle-là, on est plutôt sur du 4 heures. Donc euh, voilà, à voir, mais ça peut être pas mal. Aussi bien donc pour avoir bah, du coup des chauffe-plats, et également pour s'en servir donc pour un usage simple, euh, disons, euh, voilà, coupure de courant, ou éclairage à gauche, à droite, euh, petite, euh, petite bougie ambiance. Euh, ambiance couple et haut, ça, peut être, ça sert pas mal aussi pour y avoir testé. <rire> et euh, dans, dans des cadres un petit peu plus précis, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de se dire, ah bon, voilà, imaginons qu'il y a une coupure de courant pendant 3 jours ou une semaine et que j'ai besoin de m'éclairer euh, aussi bien pour euh, un peu me, me réchauffer, mais principalement pour être dans le cadre de, voilà, je suis le soir, je mange, je m'éclaire, si je veux, je l'utilise encore un petit peu plus pour faire de la lecture le soir. Donc, partons sur une moyenne de coucher de soleil en hiver à 18h. Je me couche à minuit, 6h d'éclairage par jour. Est-ce que les bougies comme ça suffisent Et si oui, euh, quelle puissance d'éclairage est-ce qu'elles fournissent Bon j'espère que je n'aurai pas été trop fouillie euh, en tout cas sur la première partie de la vidéo. Donc là, euh, donc, on parle des bougies, donc celle-là, 70 heures, je vais l'allumer, la tester. Je vais essayer de vous faire des images, de voir la puissance de. un peu la puissance en lumine que ça que ça apporte sur un bureau. Et puis voilà, on verra tout ça à la fin de la vidéo. Donc voilà la bougie une fois lancée. Je me la suis mis dans un petit bol, un petit truc là pour la tenir. Comme ça, c'est nickel. Ça évitera que ça se casse la gueule. Euh, je vais essayer de vous montrer, voilà, ce que ça fait comme zone de lumière. Ce qui est plutôt intéressant. Euh, moi, ça éclaire... Alors, c'est un peu compliqué de la tenir. Mais ça éclaire pas mal, vous voyez, par rapport à... Au reste de la pièce donc euh, plutôt intéressant et en étant par terre voilà et voilà du coup en étant par terre un petit peu l'aube de lumière que ça que ça fait vous voyez ça fait une, une zone d'éclairage plutôt intéressante à ce niveau là ça éclaire bien à... bon dans toute la pièce hein, ça fait des ondes projetées évidemment mais euh, on est sur quelque chose de pas mal. Donc j'ai lancé le chronomètre. Et puis bah, je vous dirai si, euh, si ça a bien tenu ses promesses. Quitte à avoir une ambiance sympa, je vous conseille de rajouter du papier d'Arménie. à brûler juste à côté. Ça fait vraiment un petit panache et une petite odeur très agréable. Et à côté de la bougie, ça fait vraiment quelque chose de très sympa. On se retrouve sur la fin de cette vidéo euh, pour parler de la vie de la bougie 70 heures. Alors euh, du coup, je ne saurais pas exactement vous dire si c'est réellement 70 heures, euh, même si j'ai l'impression qu'on est sur beaucoup plus longtemps. Euh, J'avais commencé à chronométrer un petit peu le temps le soir et tout, et j'en étais à peu près à une trentaine d'heures, alors que il en reste encore un bon paquet. J'ai peut-être passé un tiers de la bougie, voire euh, un petit peu moins donc euh, ça fait bien euh, du coup euh, j'ai peu de possibilités de vous montrer la zone d'éclairage en plus on est en journée mais euh, franchement c'est une bonne bougie euh, bougie de leclerc là euh, 6 7 euros pendant 70 heures d'éclairage même si c'est un peu plus alors il y a largement assez pour lire euh, moi je le colle sur la table de nuit histoire de voir un petit peu en mode euh, ambiance, fin du monde, <rire> fin d'un monde. Et, euh, et non, et euh, franchement, euh, ça le fait bien. Moi bon, je me suis fait un petit peu, je me suis un petit peu marré à, à fesser les bords, là, pour voir. Euh, non, franchement, franchement bien. Donc, j'ai eu le temps de lire tout le livre euh, « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servine. Euh, donc, normalement, il y a une vidéo sur la chaîne également pour ça. Et également, euh, j'ai commencé « L'art de la guerre » de Shunzu. Euh, J'espère que je prononce ça bien, euh, mais c'est écrit carrément beaucoup plus petit, donc je pense que j'y passerai un petit peu plus de temps que comment tout peut s'effondrer. Mais en tout cas, euh, bonne bougie. Donc euh, je vous conseille d'en avoir d'autres, des grosses bougies, euh, des petites bougies 70. heures j'en ai une autre là, normalement 110 heures qui est encore plus grande, donc euh, peut-être que j'en reparlerai à l'occasion, euh, je sais pas exactement. Même si c'est un truc un petit peu en mode euh, free peur auquel euh, on pense pas forcément d'avoir de, des bougies chez soi. Et bon, il y a assez pour s'éclairer, pour lire, pour s'éclairer, pour cuisiner et tout, à avoir voir. À moins d'en avoir deux, trois dans ce style-là, je pense que ça peut le faire. Mais bon, si tu t'éclaires à la bougie pour cuisiner, c'est qu'il reste pas grand-chose. <rire> enfin bon, voilà. J'espère que la petite vidéo coulose comme ça, comme d'autres sur la chaîne, vous aura plu. Et puis, bah, si vous êtes là encore jusqu'à la fin de cette vidéo maintenant, ben bah, bah merci déjà de voir la vidéo en entière. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, euh, et puis bah, au cas où, à partager les vidéos. Alors, pas forcément cette vidéo-là, parce que ce pas très représentatif de ma chaîne, mais je vous laisse faire un petit tour sur ma chaîne et voir un petit peu tout ce que je présente, tout ce que je parle, sac d'évacuation et autres. Voilà, et bien bah, sur ce, une prochaine, et voilà, c'est tout. <rire>